Alors ce master m'a apporté à titre personnel beaucoup d'assurance et de confiance et à titre professionnel une réelle remise à niveau des outils, une technique pour pouvoir appréhender mon environnement professionnel au quotidien. Et moi je venais d'un monde un peu différent qui était l'informatique de gestion et ça m'a permis d'aborder toute la partie de distribution dont je n'avais aucune connaissance ni expérience. Donc que ce soit aussi bien marketing, vente, stratégie commerciale. On a souvent une idée préconçue de ce que peut être le poste de manager, mais il a beaucoup évolué et c'est une vision très intéressante et moderne de ce qui doit être aujourd'hui un manager commercial en entreprise pour être performant. Ce master, au départ, si je l'ai fait, c'était d'une part pour compléter mon expérience universitaire puisque j'avais un bac plus 4 et je souhaitais aller vers un bac plus 5. Au niveau de mes expériences professionnelles, pour asseoir ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, pour concrétiser en fait tous les acquis un diplôme et puis aussi euh, un projet qui se concrétise sur le futur. Je voulais également le nom d'une des grandes écoles, donc l'université Paris-Dauphine euh, était important pour moi. Et surtout, ce que j'ai apprécié dans ce master, c'était euh, le fait qu'il y ait un combiné avec la Ségos qui apportait un côté aussi un peu plus professionnalisant à une université. En cela, j'ai pu euh, cumuler à la fois le nom euh, d'une grande université et euh, également euh, l'expertise professionnelle euh, des intervenants de la Ségos. Le projet professionnel, c'était vraiment de l'applicatif dans mon cas. C'est une mise en perspective de, de mon poste actuel avec une projection sur un avenir puisque mon poste va évoluer et va suivre les recommandations que j'avais effectuées. Le projet professionnel m'aura permis de poser les choses, d'avoir une réflexion un peu plus globale de penser en dehors de mon entreprise. De m'organiser, de me structurer et de faire des recherches sur une réflexion qui me tenait vraiment à cœur et qui m'a permis aussi d'exploiter le résultat de cette recherche au niveau de mon service. C'était un projet très concret qui m'avait été demandé par mon entreprise. donc J'ai pu tout au long des mois mettre en place les différents enseignements que j'ai pu retirer de mes cours et ainsi pouvoir construire mon projet professionnel au fur et à mesure des semaines et faire un livrable assez rapide et surtout pour dégager des résultats très très vite. C'est surtout une grosse analyse, une remise en question et m'a permis aussi de prendre beaucoup de recul et d'avoir de, de, une analyse et un point de vue différent du job et de ma vision, de mon travail tel qu'il était avant de faire ce projet professionnel.